<rire> ouais. ouais tu, tu me dis où on est là euh, Là je sais pas du tout, Donc, euh, on pensait que c'était une maison particulière euh, Comme vous pouvez le constater apparemment c'était un bureau, il euh, y a un entrepôt à côté Donc ça peut euh, avoir une relation avec euh, cet entrepôt là Donc on va essayer de découvrir ce que c'est parce que là je ne peux pas vous en dire plus Donc euh, voilà, c'est parti pour la visite Tu as trouvé ce que c'était Grosso euh, modo, une entreprise de travaux publics. Voilà. Le dernier papier en date que j'ai trouvé, ça date de 2004. Voilà. Donc il reste pas mal de trucs au niveau des bureaux. Voilà, c'était un amateur de course apparemment. Euh, voilà. Donc on va continuer. Alcoolique. Ouais, J'aimerais bien savoir ce que c'est, mais bon, vous voyez, regarde. dès que je touche un peu, voilà. Il y a pas mal là. On va la remettre délicatement. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc ça, c'est à côté. donc c'est euh, Ça, c'est vraiment des vieilles maisons. Euh, voilà l'état. Voilà euh, ça fait partie de l'entreprise, je pense. Donc voilà pour euh, le mot de la fin. Euh, beaucoup, beaucoup de documents. Beaucoup de bouteilles de vin non ouvertes. Euh, C'était un grand amateur de vin, je pense. Euh, voilà. Donc euh, ensuite, assez vite du côté habitation. Euh, je pense qu'on est... On n'est peut-être pas les premiers, mais bon, dans les premiers à venir, parce qu'il y a encore euh, beaucoup de trucs. Voilà. C'est pas trop retourné. Donc, la suite au prochain épisode, je pense. Allez, salut!